Ça fait du bien de sortir un peu de la routine, puis de vraiment créer, puis d'explorer des nouvelles ressources. Puis d'être accompagné aussi là, par des gens qui, qui le font souvent. Parce que c'est une planification comme telle d'une SAE, on en fait à l'université. Puis après ça, on, on essaie de toujours prendre qu'est-ce qui est tout prêt. Donc de participer à, à la création de quelque chose, c'était quand même très enrichissant pour moi.